Non. non. C'est un coup à se déplacer une vertèbre qu'on n'est pas habitué. Hein. Ah La psychologie, il faut penser que le poteau il va bouger. donc tout sera en bois alors c'est ça à chaque fois non non non là bas c'est pas en bois là bas ce sera, ça sera juste choix, là alors en bois parce qu'on oui. peut prendre appui sur, euh, sur, quelque chose. sur les quelque et sinon si c'est pas en bois c'est quoi c'est en plastique enfin, c'est des bacs en plastique ou ah, ça dépend ça dépend a des choix de la matière Le discours autour de la spiruline, on dit, ah ouais, ça c'est bon pour les pays qui souffrent de malnutrition. Mais la malnutrition, mmh. c'est quoi La spiruline fait partie du monde des cyanobactéries qui n'est ni végétal ni animal. Et euh, c'est un monde qui appartient donc au règne carbone. Parce que la spiruline, elle euh, se nourrit des photons. Donc elle capte le carbone de, de, de l'air qui est émis par le rayonnement solaire. L'élevage est l'une des causes de réchauffement climatique. Euh, quand vous voyez l'éjection de, de méthane dans l'air, la pollution des nappes phréatiques par euh, euh, la, les dégestion animales, mais surtout euh, le côté euh, euh, gravissime de, de la consommation excessive de viande par le corps humain. Voilà, donc euh, avec l'apport de toxines qui, euh, quelque part, euh, c'est vrai, il y, y a un apport de protéines, mais euh, c'est des protéines qui sont souvent euh, constituées d'éléments gras, qui, qui donc dégradent euh, davantage le corps. Pour euh, produire un kilo de spiruline, on utilise 50 fois moins d'eau que pour produire un kilo de viande. Et en termes de rentabilité, la spiruline constitue 75% de son kilo en protéines, alors que la viande, Hein, vous avez seulement que 12% de son poids. Voilà, elle s'échappe. Et j'ai rien sur mon doigt. Rien, enfin, si j'ai une petite écharpe <rire> qui n'a rien à voir avec elle. Elle ne se laisse pas récolter. C'est pas le bon moment. Parce qu'une fois qu'on a accepté que moi, bon, elle ne voulait pas, elle nous a comme indiqué, donnez-vous de la durée pour, euh, euh, pour trouver comment euh, j'accepte. A contrario, là, tu prends ça dans ta main comme ça. Voilà. Elle, elle n'est pas du tout morte, au hein, contraire. Elle est bonne, à, elle est prête à être à changer de lieu, à aller ailleurs, mais sinon, c'est-à-dire si ça on le met dans, dans, dans le truc de récolte, ça, ça, ça, ça, ça, ça repart dans, dans le milieu, parce que c'est trop fin. Tu me mets dans mon milieu, il me correspond, je vis, je me bonifie, je te donne, tu m'extrais de mon milieu, je meurs, et c'est vraiment systématiquement ce qu'elle nous dit. Et c'est pas une question géométrique. Ou, tu vois, ni géographie d'ailleurs, parce que si c'était géographique, vu la, la, vu le, pas le caractère, mais le, le truc, euh, elle tolérerait pas. En fait, la spiruline n'est absolument pas faite pour mourir. Parce que partout où elle, elle, elle, vit, elle vit de manière, euh, je dirais, naturelle, quoi, euh, elle, elle ne subit pas euh, ça. Elle vit. Alors elle est récoltée par des gens qui ancestralement ont poursuivi ça. Euh, malheureusement pas les, en Amérique du Sud, parce qu'on leur a interdit les missionnaires. ont interdit, tu vois Ça y est. Ouais, c'est ce bassin-là qu'il faut que je. En fait, je vais essayer avec la pompe. On va voir ce que ça donne. La spiruline, c'est pas seulement que des protéines, c'est aussi du fer. Mm -hmm. C'est aussi du fer. Elle est imbattable, 50% de son poids est constitué de fer. Au niveau de l'apport en vitamine A incomparable, elle, elle renforce le système immunitaire de façon impressionnante. Vous prenez un malade du VIH SIDA ou vous prenez un enfant qui est en phase terminale, c'est-à-dire qui, qui, qui souffre de malnutrition chronique, ben, prenez-le et commencez à lui donner un traitement à accompagner une alimentation accompagnée de spiruline avec, euh, avec euh, euh, voilà, une, une bonne oxygénation, un, un cadre de vie plus ou moins acceptable pour que ce dernier-là se retrouve hors de danger. On n'est pas dans des, dans des discours de charlatans, c'est des études qui ont été menées. Vous prenez par exemple des études du professeur Vidalot vous prenez des, des études de Hiro Nakamura aux Nations Unies avec euh, le World Health Organization, qui a permis euh, aujourd'hui à l'OMS, à l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 1994, de déclarer la spiruline comme une trouvaille du siècle. Quel goût elle là cette spiruline Ici nous sommes en Alsace et en Alsace l'eau est d'abord calcaire donc on a une spiruline qui fraîche n'a pas de goût. Voilà. Un petit peu quand même Un petit peu oui. Quand, euh, quand elle est. Euh, ça dépend. Quand vous avez un bassin qui est hyper liquide, euh, c'est difficile de trouver une odeur à la spiruline. Mais après quand vous avez un bassin qui euh, qui, euh, qui met plusieurs jours avant d'être récoltée. Cette spiruline est un épaisse et il faut dire qu'il y a quand même euh, une petite quantité de, de, de, de spiruline qui est séchée un peu à l'intérieur par les rayonnements solaires parce que ça s'entasse et donc euh, tout de suite quand elle est séchée, elle émet un peu une odeur qui vire à l'épinat, euh, aux petits poissons, euh, voilà, mais qui n'est pas euh, désagréable, voilà. Après quand vous l'accompagnez, euh, vous, vous faites par exemple un jus de fruits, vous faites un jus de concombre, vous la mettez dans votre salade ou dans votre soupe, franchement euh, vous n'avez que euh, l'odeur euh, reflétée par les légumes plutôt que euh, l'odeur premier de, de cette algue séchée. Alors, je te murmure l'aveu de tous ces jours sans feu. Et si je C'est da da da da da On ne s'habitue jamais, non, même madame Chouasse, elle vous dira, on s'habitue ah, pas. De... Pour moi, le merveille qui surgit, euh, tu te dis mais Et comment J'ai voilà. euh, ouais. du, du jus de fruits. là-bas, on n'a plus de produit du blé. C'est du jus d'orange à la spiruline. Voilà. Il n'y a plus de... C'est il n'y a plus de couleur orange. Voilà. Ah oui, c'est clair. C'est oui. incroyable oui. comme ça, c'est un colorant très puissant. Oui, oui, oui. Alors ça a quel goût Eh bien si écoutez là déchets, ça, a ça a le goût des, de, de, des, des aliments qui ont été ajout, ajoutés à la préparation. Donc là dans cette préparation il y a des courgettes, des tomates, un peu de piment et la spiruline. Donc ça a un goût un, un, un, goût, un petit peu de ratatouille et c'est excellent. Moi, j'ai des études en gestion d'entreprise, mais euh, bah, les autres, Corinne, elle est psy. Euh, Serge, il est plutôt euh, socio-anthropo-agropologue. Euh, oui, hein oui. <rire> je, je crois que c'est euh, euh, ça. Mais quoi, est peu... Alors, qu'est-ce qui fait euh, donc euh, la différence entre notre structure et puis une entreprise euh, conventionnelle C'est qu'on n'a pas euh, de hiérarchie. Euh, c'est qu'on est, est euh, motivé non pas par l'argent mais par le l'ambition euh, par le projet en tant que tel et euh, que on a euh, à la base euh, des, des principes euh, humains qu'on met en avant euh, qui euh, nous permet d'avoir de, de, de maintenir une certaine euh, paix et euh, voilà, certaine euh, paix envers soi-même, envers les autres. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est ça déjà c est, c est, c est, c est, Attends, attends il faut que je oui, me rappelle oui, de ce que c'est. Ah oui. Ouais. En fait, euh, ah, oui. euh, j'ai euh, euh, déjà pratiquement par c'est souvent celui euh, qui avait euh, le projet. Voilà, on l'a a demandé de collaborer. Donc enfin, ils, vendent doute, des, ils vendent des bien, comme bien. celui de Richevilla, qui de est là, le souverain Il Ils les ouais, ouais. la question spiruline a surgi au centre des débats comme euh, un outil essentiel qui a été fortement expérimenté par l'ONG suisse antena technologie donc qui a mis au point un certain nombre de techniques de production à partir euh, d'expériences euh, euh, pilote dans plusieurs régions du monde telles que l'Inde, l'Afrique, euh, euh, l'Asie et qui a révélé qu'on euh, pouvait produire la spiruline dans ces zones-là euh, 12 mois sur 12 et que la spiruline avait des potentialités beaucoup plus élevées que les différents remèdes qui étaient apportés par les organismes internationaux euh, qui était à la fois coûteux, mais en même temps qui endettait les pays euh, du Sud. Donc euh, la spiruline s'est présentée à la fois comme une alternative du point de vue euh, euh, socio-économique, mais surtout une dynamique politique dans le sens où les, les populations pourraient s'approprier la culture de la spiruline et donc être autonome. Ça, ça te permet donc d'arriver à la quantité voulue pour le bassin donc si tu as un bassin, on travaille sur la base de 1 mètre carré. Si mmh. tu as un bassin de 1 mètre carré, avec une hauteur de 12,5, ça te donne une quantité d'eau de 125 litres. Mmh. Voilà, dans ton bassin. Là où il y a une pauvreté alimentaire, on peut l'enrichir avec des produits faits. Maison et les gens peuvent s'approprier les techniques. Par exemple, l'urine, je ne suis pas sûr qu'on euh, irait acheter de l'urine euh, sur un marché. <rire> on fait tout simplement chauffer cette urine à une température de 60-70 degrés euh, de façon bien condensée pour permettre donc, de tuer les, les microbes, les accessoires qui sont là-dedans et donc de récupérer euh, le, le magnésium, l'urée euh, qui est à l'intérieur de l'urine et autres oh, et produit euh, complètement une spiruline euh, qu'on pourrait même c'était la taxe de bio mais bon l'urine n'est pas bio l'urine c'est pas un végétal l'urine c'est à partir au règne anim... minéral c'est de l'eau c'est voilà c'est voilà à part, à part que ça sort effectivement d'un animal de, donc, donc euh, voilà d'une vie La spiruline n'est pas connue du grand public parce qu'elle est toujours présentée sous forme de comprimés, de gélules aux gens euh, dans les pharmacies. Donc les gens la consomment. Vous prenez la phycocyanine, personne ne sait que la spiruline elle, est le seul être sur Terre à produire de la phycocyanine, le pigment bleu, qui permet aux malades d'Alzheimer de, de retrouver une oxygénation de leur système euh, neurologique. Elle est prescrite dans les pharmacies des euh, pays les plus riches euh, au monde. <rire> succès, ah, succès. Chance. chance, succès, succès auprès de mon frère, Putain, <Ouais. rire> Putain. Ouais. Là, on va le trouver. Comme disait Serge, il y a des gens pour lui à la ferme. On n'a pas du tout eu besoin de faire des communications. Pas du tout. J'ai une copine comme ça depuis 15 ans. Cette petite fille qui à la justement c'est des gélules, c'est les comprimés. Ouais, ouais. C'est en... maintenant que nous, on, on, voilà, la première femme vient de la réaliser. Et euh, beaucoup de gens, même qui la consomment on voit ouais, que c'est euh, euh, voilà, un aliment. Voilà, c'est voilà, voilà. très bien. Très bien hein. voilà, Et en Alsace, c'est un truc comme ça, ça va marcher. Hein, ben, parce que l'Alsacien, voilà, voilà. il a voilà. assez. Nous on a.. Euh, dès qu'on a commencé la production, euh, a, voilà, les gens sont venus d'eux-mêmes, euh, ils continuent de venir. Dans le cadre de mon action humanitaire, on travaille beaucoup voilà, avec, voilà, avec ça, les aloès. Bon, l'aloe, c'est euh, plus des protéines euh, fibreuses, donc la collagène, ouais. alors que la spiruline, c'est plus euh, des protéines euh, relaxantes, euh, donc oui. hydratants. on est Et dans des complémentarités. Euh, ce que je veux dire. Le but c'est de travailler en complémentarité. On s'est soumis à, à respecter la, la, la climatologie, donc mmh. on produit euh, début avril à mmh. euh, euh, pratiquement euh, fin septembre. Après, on arrête la production. Par contre, on a des stocks qu'on peut distribuer pendant l'hiver. Voilà, pour ne pas produire une spiruline artificielle avec euh, des chauffages euh, euh... qui la dénature. Je dis, est bon Vous les oh. ouais. Est -ce que, là, ah, Merci. Merci. Oui, ouais, ouais. on, on, on, on, on, on, on Comment on utilise, On le mange, on le fait On fait Enfin, C'est-à-dire on, on, on fait une infusion et on rajoute la spiruline après, et on ne la chauffe pas à la spiruline. D'accord, on la rajoute. Pas la chauffer, okay. pas la peine. D'accord. Et à la fin de soupe, vous avez pris la soupe vous mettez à la fin par exemple. C'est vertueux. C'est comme l'aloe comme, comme vera, en fait, ouais. si tu la chauffes. Ouais. Non, non, non. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir de vous revoir. Voit, tu vois. C'est pas ici que j'ai pris ici tout à l'heure, hein, c'est ici que j'avais récolté. Non, c'était... C'est euh, l'autre. Non, c'est ici, où il y avait de l'oxygène. C'était ouais. fait.